Hey! <rire> bon pour bah toi, euh, pour toi, public. <rire> hey, salut ma gueule! <rire> Allez aujourd'hui on débrief l'épisode euh, wow, 5 mais donc 13, c'est ça? Chapitre hein 13. Chapitre 13 ouais. de Mandalorian saison 2. Et au moment où nous filmons cette vidéo, c'est l'anniversaire de Nico! <rire> Nico! <rires> Joyeux anniversaire Nico Merci. Merci les gars Et donc ce que vous ne savez pas c'est que pour son anniversaire je lui fais un cadeau, je lui ai montré mon cul <rires> C'était génial C'était génial Allez on va parler euh, de cet épisode euh, qui euh, est sans aucun doute... Euh, l'épisode qui justifie tous les travers euh, qu'il y a eu euh, de, de, depuis, euh, depuis maintenant euh, une saison et demie. Hein je pense que vous êtes d'accord. Et euh, ben, comme je ne veux pas faire de dérapage comme à la vidéo d'avant, hein, où euh, ben, il faut quand même reconnaître, hein, j'ai un peu dérapé, j'ai dit beaucoup de mal des euh, et ben, je vais tout de suite donner <rire> je vais tout de suite donner la parole à Nicolas. Et c'est Nicolas qui va nous faire le résumé de cet épisode. Et après, vous Aurez les avis ah, de chacun. Ah, voilà. Oh mince alors. Oh mince. Allez vas-y. Oh, c'est oh, ton, ouais, c'est ton euh, anniversaire. Alors. Ça commence par toi et c'est toi qui fais le résumé. Oh c'est mignon. Bah, écoute, oh. Euh, je suis très, je suis très touché. J'avais rien prévu. Euh, je... Écoute, bah, écoute vu, je, je, eh, me, eh, la... je me lance. C'est Noël mec. C'est voilà. Noël. Ah, c'est Noël. Noël euh, c'est fantastique. Euh, bah écoute, l'épisode euh, qui s'appelle La Jedi mm -hmm. euh, débute. In res, comme on dit, euh, <rire> directement sur la planète Corvus, qu'on découvre. Alors, on s'attendait à une planète forestière, c'est ce ouais. qui nous avait annoncé. Bon, effectivement, ça a dû être une planète forestière à ouais, un moment. Ouais, ouais. Euh, cela dit, on, on arrive dans une ambiance un petit peu chaotique, ouais. j'ai beaucoup aimé, ai t... Il y a eu une mise ambiance directe, ouais. euh, génial Et là, euh, bah, là on n'a pas tergiversé, bim, à Sokatano Crac euh, euh, Particulièrement bien réussi. Ouais. Alors, la première scène d'action... Sur, sur le coup, je me suis dit, mince, ça, ça manque, c'est pas assez punchy. J'étais un, euh, un petit peu dans l'attente de quelque chose de plus punchy parce qu'on connaît euh, une Asso Katano euh, hyper virevoltante en général et bourrée d'énergie. Mais bon, on n'est pas dans un dessin animé, on est en live action. Mm -hmm. Peut-être pas rendre la même chose. Et là, c'était parti. Euh, un combat, on découvre euh, une ville, une cité, un village. Enfin, on ne se rend pas trop compte de la, de la superficie de la chose, en tout cas des belles murailles. On sent qu'il y a une oppression locale qui est mise en place par, euh, par un, un mercenaire à la solde d'une personne qui s'appelle la Magistrate. Mmh. Sur ces entrefaits, euh, arrive le Mandalorien sur la planète Corvus, comme euh, bah, il était destiné à le faire avec l'enfant. Ouais. Euh, rentre en contact avec euh, l'autorité locale, qui n'a pas manqué de, de noter qu'un un, un chasseur de primes venait d'arriver. Qui lui propose un marché en l'échange d'une superbe balance en Beskar qui sort dont de, de ses où, mais bon... Euh, hein. encore, encore le hein. scénario rôliste mais bon, maintenant, on sait que ce sera comme ça jusqu'à la fin. Pour un métal précieux et rare, je trouve qu'il y en a beaucoup. Mais... <rire> <rire> Tout le monde en a, en fait. <rire> oui, l'Empire, bah, apparemment, en a, puisqu'ils ont dû piller Mandalore à un moment. Hein, ça, mmh. euh, bah, j'imagine. Mmh, bah, mmh, on, mmh. on peut trouver une justification là-dedans. Puisque je peux imaginer que cette magistrate est peut-être une, une ancienne impériale qui propose un deal au, au Mando qui, habilement, ne l'accepte pas, euh, mais obtient les informations qu'il qu recherchait. Euh, mm -hmm. en, On peut en, le voir en, comme la ça. la localisation de la Jedi. Mm -hmm. Il part. Il oui, y a, a d'ailleurs un truc sympa dans cet épisode de, de, sur, sur les... Les notions de lieu, enfin j'aimais bien aimer la forêt, la cité, la cité, la forêt. Ouais, ouais, ouais. ouais. Opposition <coughs> quoi, entre la nature et l'industrie, ouais. Mm. Ouais. Et bon, bah Mando, euh, Mando retrouve Asoka Tano effectivement euh, en pleine nature, enfin ce qu'il en reste de cette nature. Euh, la confrontation d'Asoka euh, avec euh, avec l'enfant, on découvre pas mal de choses. Mm -hmm. euh, bah, et en particulier le nom de l'enfant. Mm -hmm. Gr -gr -gr -go. gros goût Gros goût, est-ce que, est que, est que, est que, bon, voilà. Bah, C'est une race qui a des noms ridicules, donc dans l'absolu, ça ne me choque pas, moi. Parce que entre Yoda et Yodel... Euh... Moi, moi, moi, ce qui, ah, pas, oui. moi, je ne suis pas choqué, si tu veux. Mais, mais euh, ça n'a aucun intérêt de lui donner un nom, en fait. On n'avait pas besoin de le connaître, je trouve. J'étais très bien comme ça. Moi, ça m'a... Ah ouais je n'étais pas en quête de son nom, si tu veux. Non, tu pas pas, bah, je m'y attendais pas, d'ailleurs, à ce ouais, qu'on apprenne je son nom. C'était bah, pas utile, c'était pas utile, boom. voilà, ah, peut-être voilà. Six, enfin, ça permet de créer un lien affectif, ce qui est important puisque Ahsoka refuse de, finalement d'entraîner euh, Grogu puisqu'elle mm. considère qu'il y a déjà un lien beaucoup trop important, un attachement beaucoup trop important entre l'enfant et Mando. Ouais. Ce qui lui fait penser à beaucoup de choses, on pourra développer après. Tu m'as demandé de résumer, je résume rapidement. Ouais, ouais, ouais, d'accord, ouais. Et, sous prétexte que bah, l'attachement peut être, peut être un frein à, à, son, à son éducation dans la force, elle refuse de le faire. En tout cas, je pense que Asoka n'a pas, pas les épaules assez larges. Elle considère qu'elle n'a pas les épaules assez larges pour. pour elle, dit, euh... elle, dit elle dit clairement J'ai vu trop de personnages d'exception se faire. Euh, ah oui, bah là, là tu touches du doigt un détail hyper important, effectivement. Ah ouais, oui. Et, <rire> cela dit, ils se mettent d'accord pour, euh, pour euh, œuvrer deux concerts pour botter le cul de la magistrate, mmh. ce, qui, ce, qui, ce qui devient le troisième acte de l'épisode, mmh. euh, où effectivement, il, il retourne à la cité, dans une ambiance... Alors moi, ce qui m'a plu du début jusqu'à la fin, entre le visuel et la musique, c'est qu'on se retrouve dans un film de sabre japonais. Enfin, c'est... Euh... C'est une ode à Kurosawa, je pense. Mais bon, euh, c'est ce que j'ai envie d'y voir. Ouais, euh, ça... C'est une ode, surtout à Soka, c'est son épisode, quoi. Oui, elle bien, elle qui sûr, bien sûr. C'est elle qui, voilà. qui fait tout, c'est elle qui porte l'épisode sur ses épaules. Quoi. Moi, donc double duel d'Asoka double duel et la magistrate, mm, mm, mm, puisqu'Asoka a besoin d'obtenir une information qui à laquelle je ne m'attendais pas. Mm -hmm. Je ne m'attendais mm. pas à ça. Et euh, double duel, puisque le mercenaire affronte euh, le chasseur de primes, euh, avec cette opposition que j'ai trouvée très bien faite. Mm -hmm. et, euh, et donc ça se termine sur euh, Mando qui repart avec l'enfant. En quête d'une planète particulièrement emblématique de l'univers euh, Star Wars et l'univers légende. On a encore la canonisation, en quoique ça avait été déjà fait dans la BD, mais on y reviendra. On a la canonisation d'une planète qui avait été développée dans The Old Republic. D'accord. Qui est censée être le berceau, le berceau de l'Ordre Jedi. D'accord. Où il doit aller se poser sur une pierre et euh, ouais, choisir dans un temps. Euh, voilà, Faire un, un appel euh, WhatsApp pour savoir s'il a un détail. <rire> voilà, voilà il, ba, il, balance, il balance un appel. Et, euh, non, et, et, et donc, bah, évocation du Grand Amiral Throne. Oui, tout simplement. Ouais. lendemain de la sortie du troisième euh, tome de la trilogie Throne de Timothy Zahn. Comme là, par hasard, ouais, effectivement. Je <rire> trouve ouais, ouais, ouais. ça bien fait. C'est quand, euh, ouais. <rire> quand même bien fait, oui. C'est quand même <rire> bien fait. Donc voilà, vois, bah, ouais. méta, quoi. <rire> <rire> Donc voilà, petit résumé, euh, à vous les studios. Alors, euh, on va faire euh, « ouais. Kevin, t'en as pensé quoi de l'épisode ?» Puis ensuite, on reviendra sur Nico qui nous donnera, après ce résumé, ce court résumé, euh, son avis sur l'épisode. Kevin, t'en as pensé quoi de l'épisode ben, Moi, étant un vendu à Asoka, j'ai euh, adoré cet épisode. Enfin, ouais. J'ai surtout adoré tout ce qui était en rapport avec Asoka. Mm -hmm. après, le reste… Euh... Après, bon, on va arrêter de parler toujours de la même chose que pour moi, il y a toujours des problèmes dans cette série. Mais voilà, Et... tout ce qui était en rapport avec Ahsoka, bah tu sens que Philoni qui était à la tête de ce, cet épisode, bah, il aime son perso, donc il l'entretient bien. Mmh. Tu es, con es convaincu de la restitution qui a été faite, euh, euh, de la... <rire> la restitution à la fois graphique mais aussi, euh, j'ai envie de dire, euh, psychologique, enfin, l'incarnation te, te va ouais Elle est conforme ouais, ouais, ouais. à ce que tu attendais. D'accord, OK. Après, c'est vrai qu'en termes de look, elle a plus un look de clone noir que dans Rebelle. D'accord. Voilà. Et, euh, si on pinaille un peu, oui, elle n'a pas ces longues tentacules comme elle a dans Rebelle, où tu la vois vraiment vieillir. Donc, elle a plus un côté comme ça. Mm -hmm. ouais, ça ne m'a pas trop choqué. Ça m'a pas... J'aime bien l'actrice en plus qu'il l'a fait. Puis je trouvais ça pour une fois assez courageux de leur part de, de sortir un épisode qui était en, en animé, ouais. de sortir en, en, en live comme ils ont fait pour l'épisode 3 pour uh, Bokatan. Hmm, hmm. D'accord. Ça, c'est déjà bien. Le, le, le déroulé de l'épisode, euh, c'est arrivé, euh, cette euh, négociation de contrat. Et puis au final, euh, euh, pour la première fois, c'est lui qui, qui dépose un contrat en fait. Hein, parce que. Euh, il se fait imposer un contrat par la cité, puis ensuite il va voir Ahsoka Tano, et c'est lui qui renverse la vapeur et qui dit, voilà, le contrat c'est moi qui le pose, euh, tu entraîneras, euh, entraîneras le, le, le, le... moi je veux que tu entraînes le gamin, et euh, en échange je veux bien aller, euh, aller euh, t'accompagner dans la cité. Cette fois-ci c'est lui qui pose en fait les, les, les jalons, euh, c'est la première fois que ça arrive en fait. Si j'ai si bien compris, et il le dit à Asoka il a dit je n'ai rien accepté. Donc il ne trahit pas son code euh, puisqu'il n'a pas accepté le contrat. Ce pas ce que je dis, c'est que par contre à elle il lui propose un deal. Ah oui, et à oui, elle, oui il lui propose un deal. Et à elle il lui propose un deal et c'est la première fois que c'est lui qui propose le deal et qui n'est pas euh, celui à qui on propose le deal, si tu veux. Donc déjà oui, en, en oui, ça c'est ce euh, voilà, ouais. voilà, nouveau, même si... Euh, je rejoins euh, Kevin, ça change rien. On est toujours dans l'histoire du « si tu te donnes un truc, tu me donnes un truc euh, ». Voilà, c'est un peu embêtant. Euh, ouais, le déroulement de l'épisode, sinon le duel, t'en as pensé quoi, euh, Kevin, de ce double non. duel Double duel Alors, qui... En fait, qui... J'ai ouais. ai aimé le duel avec Asoka, j'ai mmh. bien aimé l'idée du duel en fait en parallèle où les deux autres persos justement commentent ce duel. Mmh. Après, j'avoue que le souci de cet épisode, parce que bon, je vais jouer un peu mon mot relou, vu que c'est mon rôle. Mais euh, pour <rire> moi, enfin, euh, Super Mondo, comme je l'appelle, je commence à plus en pouvoir. C'est ce mec, c'est un monolithe, c'est une armure sur pattes indestructible. Donc, pareil, il n'a pas d'enjeu, en fait. Tu vois. Ouais. Autant je trouvais qu'avec Asoka, il avait de l'enjeu avec, euh, avec son adversaire. Autant sur l'autre. Pourtant, j'aime bien l'acteur qui fait le. Je pense que vous l'avez tous reconnu. Tu vois, qui joue le, le merci. Michael Mar Bean. Voilà. Voilà. Encore en ouais. lien avec Alien, hein, cela dit. Voilà, alias X dans Alien 2 et, voilà. mm, mm, mm. et ah, dans Terminator. Euh... alors euh, Rise, ouais. alors ah, moi, hein, Alors moi, je ne l'avais pas et... reconnu, mais euh, bravo pour vous, Moi je ne l'avais pas, pas topé. Par contre, je suis tombé totalement amoureux de ce personnage. Mais euh... enfin, tu vois, le, ce, ce perso, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, allez, il va durer 10 secondes. Ah, ah, il 10... est charismatique pourtant. Mm. Mais... Ah ben bah, ouais, parce que... Que bon, bah, c'est l'acteur, ils l'ont pris surtout pour l'acteur parce que je pense qu'une grande partie des gens ils, ils vont le reconnaître et, et, et voilà, ils vont aimer. Mais euh, il a toujours un problème pour moi dans cette série où il n'a pas d'opposition, c'est ça qui est un peu relou. Mmh, mmh, mmh. Voilà, le, le duel, le duel magistrate-Asoka uh, était. était bah voilà, non, voilà. et encore une fois, je trouve que voilà, c'est Asoka qui a tous les honneurs de l'épisode. Bah, moi, ça me convient très bien, hein. j'aime beaucoup ce perso. Mais, mais, mais c'est vrai, là où tu as raison, c'est qu'on ne tremble jamais pour les protagonistes. Quoi. Alors c'est bizarre, parce qu'on devrait trembler pour les protagonistes, parce qu on a quand même Nick Nolte qui fait le saut à la fin de la saison 1. De façon totalement inattendue, d'ailleurs, ça avait choqué oui. des gens, où les gens se disaient « Ah euh, oh ben non, on pensait pas qu'il allait mourir euh. ». Bon, alors en plus, ça s'explique. Se, ça se, ça hein. Nick Nolte, il est plus tout jeune, donc euh, ce n'est pas un acteur qui aurait pu traîner pendant, euh, pendant plein de saisons. Je pense que le mec a fait son apparition et ça lui suffit. Mais on nous a quand même… Je trouve que là, pour le coup, on nous avait bien cueillis sur la mort euh, de, de ce personnage-là, là, de le Queen. queen ouais. Et. Euh, ah si, j'ai parlé. Et euh, donc, euh, est-ce qu'on n'est pas euh, comme ça suspendu à ce qu'au moment où on s'y attend le moins, un personnage euh, auquel on est attaché euh, va, va faire le saut, quoi Faut voir. Je pense, euh, notamment, je pense notamment au duo de l'épisode d'avant. Et je me demande si euh, dans le duo de l'épisode d'avant. T'aimerais pas... bien en fait. <rire> T'aimerais bien qu'il y en ait un qui dégage. <rire> Mais, non, parce que... Mais non, parce que tu te trompes, parce que je les aime bien en fait. Moi, je les aime bien ces deux personnages-là. Euh, <coughs> malgré ce que j'en ai dit la semaine dernière, je les aime bien. Malgré que les acteurs aient très très mal interprété leur rôle. Ah ouais. Euh, je les aime bien. Ils jouent mal, à mort. Euh, non, mais, <rire> je pense qu'ils jouent mal parce qu'ils sont mal dirigés. Voilà, c'est tout. On a voulu faire un cadeau euh, à l'acteur en lui disant, tiens, voilà ton épisode. Le mec, il est content, mais on ne va pas revenir sur cet épisode. Mais... Enfin, euh, tu, tu, tu regardes Leonardo DiCaprio euh, dans Shutter Island. C'est pas le même que dans, que dans, que dans Inception, par exemple. Tu vois il, mmh. il, est mmh. bon, il est bon dans les deux, mais il y a un film où il est meilleur. Et puis, comme par hasard, il y a un film où il est quand même largement meilleur et où il est dirigé par quelqu'un qui... Qui, qui, voilà, qui n'est pas le même que l'autre, euh, ça joue beaucoup, il euh, y a des gens qui ignorent ça, le, le, le réalisateur impacte énormément l'interprétation de, de, de l'acteur. Je reviens sur ce que je disais, je, je m'imagine euh, qu'on pourrait perdre un de ces deux personnages, j'apprécie, je le redis, euh, pendant, pendant une phase finale du, du, de, de la série, quoi. Ouais. On, par, on parlera de nos attentes dans les mmh. derniers les, les épisodes. Moi, j'ai une théorie sur la fin de la saison. D'accord, ok. Nico, toi, du coup, tu en as pensé quoi euh, de cet épisode euh, au global ah Ben bah moi, j'ai de... kiffé. Bah, ouais. Tu vois, autant Kevin est dans le rôle du relou, moi, je suis dans le rôle du, du mec, euh, du mec qui a pas d'esprit critique. <rire> moi, je prends, euh, j'adore, quoi. <rire> j'adore, forcément. Non, mais c'est vrai que c'est celui qui m'a procuré le plus de bonnes sensations de, de cette saison. Mmh. Euh... Parce que, alors pour plein de choses, parce qu'effectivement, Asokatano Tano mmh. réussit, je trouve que Rosario Dawson euh, intègre la peau du personnage parfaitement. Mmh. Elle le fait bien, euh, sans, sans, sans en faire trop, elle transmet quelque chose, mmh. euh, et ça, et ça c'est génial. Effectivement, j'étais un petit peu troublé par la taille de ses... Alors, alors après, on rentre dans la technique, euh, le chipotage de fans. Hein, ouais et euh, la taille de ces appendices hein, s'appelle des Lekou ou des Montrales selon les versions. Les Lekou en général c'est pour les Twilek et les Montrales c'est pour les Togruta. Et comme c'est une Togruta, c'est censé être des Montrales. Mais ça se discute, ça, on s'en fout en fait. Et effectivement, si on se réfère à Rebelle, ils sont beaucoup plus longs parce qu'elle a grandi, c'est devenu une, une Togruta adulte et elle est censée euh, en avoir des, des plus grands. Bon, hey, on va pas chipoter là-dessus. Je pense que, que c'est un défi pour pas que ça tourne ridicule à l'écran. Ouais. Donc, euh, Sinon, je... ça aurait fait deux gros carambars, Ouais, fait... deux trucs en, en caoutchouc qui seraient trimballés comme ça, c'est ça ridicule. Ouais. Donc, je... Asoka, est réussit, c'est chouette. L'avancée sur, euh, sur l'intrigue concernant euh, l'enfant, moi, ça me convient. On, on... Il ouais. se passe des choses en avance. Euh... Ouais, ouais. Et, puis, et puis, ils ont encore posé des pierres qui, là, on s'attend, autant dans la première saison, on s'est dit, tiens, on a les aventures des, des seconds couteaux dans la bordure extérieure. Mmh. là ça prend une sacrée ampleur parce qu'on nous a annoncé euh, au cours des, de, de ces cinq épisodes des, des trucs assez dantesques. Mmh. et là par exemple l'arrivée du grand amiral throne alors je, parce que dans, en fait Asoka est à la recherche de quelqu'un d'autre mmh. mmh. mmh. qui, qui sait qui a été euh, qui a été happé euh, quelque part en même temps que le grand amiral throne donc je pense que si elle imagine retrouver le grand amiral throne elle retrouvera cette personne je sais pas si on peut en parler là parce que tout le monde n'a peut-être pas vu rebels mais euh... Tout le monde est censé donc, avoir on... vu Rebels, mais bon, euh, voilà, moi, j'ai pas... Tout le monde est censé, ben bah, voilà, elle, elle est censée rechercher euh, Ezra, quoi, mmh. qui est un autre Jedi. Et, euh, et, puis, et puis, on ne sait pas où est Sabine. Enfin, tout ça, il va falloir qu'on... vu tout ce qu'ils ils viennent de poser, moi, j'attends un festival de feux d'artifice. <rire> donc, euh, je suis assez content, même si je suis un peu inquiet, parce que j'aimais bien ce côté, euh, on joue des... On joue des inconnus dans la bordure extérieure. Enfin, on joue, pardon. On, on, on regarde des inconnus dans la, dans la bordure extérieure. Ça, ça, ça me plaisait. Là, ça prend une dimension qui, j'espère, ne va pas être euh, gâchée dans l'avenir. Parce que là, ils, ils ont annoncé du lourd. Et il ne va pas falloir déconner avec ça. Donc, euh, c'est un beau défi à venir. Le Jedi qui va répondre à l'appel, ça pourrait être Luke Skywalker pour vous Alors là, on rentre dans la spéculation totale. Ouais. Euh, on, on, on est sur les Jedi... Quels sont les Jedi qui, à cette époque-là, les Jedi qu'on connaît dans l'univers, sont encore vivants Et qui ont l'impétence avec la force assez développée pour répondre à un appel comme celui-ci. Il n'y en a plus beaucoup. Hmm. Alors, Luke Skywalker, c'est euh, possible. Ouais. Maintenant, je n'y crois pas trop. Euh, Ou alors, le secret a euh, été super bien gardé. Je pense Ou alors, que... le secret a été super bien gardé, mais il, il est trop vieux. Enfin, il est trop vieux. Ouais, ils il il... là. Ouais, mais ils le filmeront et ils le rajeuniront informatiquement. Mais euh, il sera pas présent dans cet épisode-là, enfin dans cette ah saison-là, je non, pense non, pas. Non, non, non. non, ce sera, ce sera. Marc Amil, plus Marc plus Amil, plus Marc Amil est, est redevenu très actif euh, au niveau euh, au niveau des séries. Hein. Moi, je l'ai revu dans un truc de Templier euh, sur Netflix. On le voit aux États-Unis. Je regarde beaucoup la télé américaine. On le voit beaucoup aux États-Unis dans des dans des publicités. D'ailleurs, il y a une publicité où il est en face de de de Monsieur Picard. Comment il s'appelle C'est comment le prénom de Picard Jean-Pierre, non Jean-Pierre. Où il fait des pubs avec lui. Donc c'est top parce que c'est les univers Star Wars et Star. on parle de Star Trek Je poser Non non non mais. Ah bah attends. Eh, oh Jean, Jean Jean Jean Luc Jean Luc Picard Jean Luc ah oui, Picard c'est pas Jean Picard ouais, non non Jean Jean Luc Picard c'est quand même un des personnages les plus badass qui existe dans l'univers de la science-fiction ah ouais, euh, badass dans Star Trek il faut pas beaucoup d'efforts ouais, il a un pyjama euh, il, euh, plus il plus a pyjama qui avec un, il a un pistolet plus fort que les autres vous êtes vous êtes vous ne valez pas mieux que des intégristes Star Warsistes de merde ouais c'est euh, bravo bien joué les gars euh, donc voilà donc euh, juste pour dire que Marc Hamill est, est de nouveau assez actif, il est, il est in en fait, hein, il est, il est, je peux dit vraiment, c'est un peu un, un terme de vieux con, mais il est de nouveau un peu bankable, euh, Marc Hamill. Donc moi, j'imagine bien euh, un clin d'œil. Il a dit, euh, il a dit, là, pas trop longtemps. Après, est-ce que c'est fini pour lui Que, ouais, que Star Wars était derrière lui. Ouais, ouais. Bah, ouais. Euh, c'est Marc hein. Parce qu'il n'a pas apprécié quand même l'épisode 8 et comment son perso avait fini dans ouais mais c'est après marrant. un gros chèque euh... ouais ouais voilà. non mais je pense que si les bonnes personnes l'approchent euh, il fera il fera ce qu'il faut en parlant des bonnes personnes euh, Filoni, quand même je pense que s'il y en a bien un qui a compris l'univers de Star Wars c'est lui quoi mmh. bah, c'était le seul mec à... ouais ouais, ouais c'est clair il a pas photo il l'a encore euh, prouvé quoi alors il vient du dessin animé il est peut-être pas encore à l'aise avec le live action et puis et puis c'est vrai qu'il aime bien replacer ses propres persos mais il le fait bien enfin moi je pense que ce mec a compris Star Wars et voilà. Il a compris parce qu'il a su, pour moi, euh, réussir à garder l'ambiance de Star Wars et en mettant sa patte. Mmh. Voilà. Bon, ah, moi non, moi, non. moi ce qui arrive à son avance de son côté moi ce que j'ai trouvé sur euh, sur asoka c'est que son diadème sur sur la tronche qui sert à cacher le raccord entre son front et, et ses tentacules bah, était oui. était quand même un peu un peu cheap hein. ça fait vraiment jouer on, on pourrait le prendre et le vendre dans un disney dans un disneyland tel quel il est vraiment ça fait. il est vraiment ce ouais, sera fait <rire> et il est vraiment vraiment vraiment très cheap j'avais déjà trouvé le serre tête de de Caradun, euh, non pas carradine euh, Bokatan bocatan très très cheap mais alors celui-là, il est pire. Euh, par contre, j'ai beaucoup aimé les doubles sabres blancs. Je, voilà, bon, qui étaient déjà présents dans, dans, dans Rebels. Euh, ils étaient déjà courbés aussi. La poignée ils était déjà pas... courbée. Les poignées sont courbées, oui. Mmh. Ouais, d'accord, ah, ok. Ouais. j'ai pas fait attention à ça, personnage très charismatique. Que dire de Morgane euh, Elfbeth, donc euh, la méchante, euh, que moi, par contre, j'ai trouvé interprétée par une actrice dont je n'ai pas le nom. Je suis désolé, je me, je me plie en excuses. Mais finalement, je ne l'ai pas trouvé très charismatique, ce personnage. Je l'ai trouvé, par exemple, très écrasé par, euh, par son majordome. Elle, elle je l'ai trouvé un peu, un peu fadou, fadou. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Elle est agréable à voir. Elle a une capacité martiale qui fait qu'elle a dû avoir le rôle pour ça. Mais euh, le personnage en question... Alors, en plus, on n'en sait rien. Est -ce que je... Par contre, ce que j'ai trouvé génial et frustrant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle devient. Ouais mais en même temps, malheureusement, en termes d'écriture, tu ne peux pas tellement développer des persos que tu vois deux minutes, à tout casse dans tout l'épisode. Bah oui et non, ah, parce, que... Que... Oui et non ah. parce que son majordome, euh, il était charismatique dès le début, et moi, au bout de cinq minutes d'apparition, j'avais envie de tout savoir sur ce type. C'est-à-dire que quand il accompagne le Mandalorien à la porte et qu'il lui dit, bon bah mec, on se revoit plus tard, il est tellement badass. Que moi, ce mec-là, j'étais en train de me dire, ouais, il a un putain de vaisseau, il a fait ça, il a fait ça. Enfin, dans ma tête, j'étais carrément en, en, en mode trip sur ce gars en me disant, ça, c'est un perso, un PNJ de, de jeu de rôle super bien construit, badass de sa mère, qui qui qui qui qui, euh, qui a un, marrant, un oui, qui, ouais. qui a un historique quoi. Alors que que, que la Morgan Elle baisse, je l'ai trouvé ultra lisse, tu vois. à ah, moi, c'est un peu le contraire, tu vois. D'accord. Que... Ah mais très bien. Euh... Quand tu l as trouvé, trouvé qu'elle en a posé plus. Ouais, bah, elle avait un petit euh, mystère où tu sentais justement quand, tout à coup Ahsoka lui dit euh, « Ouais, ça fait longtemps que je la pourchasse, son peuple a été tué. Mmh. » Elle parle de ça, donc euh, ça met un petit peu, je trouve, de... Ouais, il faut que Des je le rends. au personnage, mais c'est pas... Euh... Bon, puis après, alors après quand tu apprends qu'elle travaille pour Throne, forcément, tu te dis ⁇ Waouh !⁇ Voilà, l'un comme l'autre, même s'ils ne sont pas très développés, je trouve que ça, ça laisse courir notre imagination, et ça c'est chouette. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, c'est des persos consommables, qui, mm -hmm. qui servent peut-être pour un épisode. Mm -hmm. Mais ils ont planté tellement de choses que bah, tu, prends, tu prends ce qu'ils viennent de dire en 5 minutes, et, et tu mets Throne derrière, et là, tu peux imaginer euh, tout un monde. Ah, je peux te dire que Throne s'est fait son armée à lui, personnelle, parce que là la plus d'empire ben voilà, il a, pu, oui, il a pu construire son petit... Euh... En tout ouais, cas, ça, en... ça veut dire qu'il s'est sorti de là où il a été envoyé euh... en tant qu'Ezra. Oh, évidemment qu'il qu en est sorti. Quand tu commences le roman de Timothy Swan, tu comprends qu'il est capable de sortir de n'importe quoi. Euh, quand tu, euh... Alors moi, ce que je veux absolument revoir, c'est les deux droïdes avec les casques de nazi au Roland de Jinro. Euh... Le droïde HK. Ah ouais, non, le droïde, HK, droïde trouve... de sécurité trouve... super puissant. J'ai trouvé ça fantastique euh, avec leur espèce de casque, on, on, dirait, des... ouais, on dirait Jinro, quoi. J'ai trouvé ça super. Euh, très agile euh, qui se on, voit, on voit vraiment le droïde tueur quoi, hein, qui est capable de se retourner pour monter un toit et tout. ça j'ai trouvé ça, fait vraiment, ça reprend cet esprit euh, euh, euh, euh, japanisant que tu disais c'était les deux samouraïs, les deux ninjas qui était de chaque côté de la samouraï à la lance, quoi. Hein. En, sachant que, en sachant que la lance fait partie, euh, fait partie du, du, de, la, de la mythologie du Bushido, donc euh, fait partie des armes euh, mythiques du Bushido, puisque normalement le, le vrai samouraï c'est un cavalier, donc normalement c'est soit un lancier, soit un archer, pas du tout euh, un, un duelliste au sabre. Euh, malgré ce que les gens imaginent, euh, ok. Euh, les petits chiens, les petits. Les petits non, lions, les lots de Les lots euh, que moi, euh, moi j'avais découvert ça. dans Assaut sur l'Empire quand j'avais reçu la boîte des, euh, des Death Troopers. Sympa de les voir. Ça, c'est la pâte Philonie aussi. Ouais. C'est ouais. ces ça. petites créatures. Mmh, mmh. C'est ces petites créatures à lui, ouais. alors il les a remis ouais. là-dedans. Ouais. ouais. Et ils sont bien faits. Hein. J'ai voilà, trouvé ça cool. Oh, oui, beau oui. clin d'œil. Ouais. Ouais, ouais. ouais. On les voit très peu, hein, mais ils sont très, très bien faits. Et puis, sinon, bah, moi, j'ai beaucoup aimé euh, le... les deux duels comme vous. Moi, j'ai bien aimé la... La... le fait qu'il y ait deux duels. Parce que comme je disais à, à... à Kevin, il n'y a pas longtemps, ça reprend un, un... un thème cher à Star Wars. C'est la pluralité des, des... des duels, hein, puisque euh, dans euh, Le Retour du Jedi, par exemple, le plus charismatique de tous, on a le duel de Luke contre Vador, on a le duel de Akbar dans l'espace et on a, le duel de, de, on a la dualité sur la, sur la lune forestière de Endor donc on a toujours comme ça des, des combats entre eux, avec toujours un, une relation entre les combats c'est-à-dire un attentisme parfois attendre la, la résolution d'un combat pour pouvoir en résoudre un autre et ça je trouve que ça fait partie de l'équilibre de Star Wars qui est qui, qui, qui un beau clin d'œil euh, j'ai moi, bien aimé le, le, le combat, enfin euh, le, le duel de cow-boy, vraiment en mode cow-boy dans la rue, filmé exactement comme il doit être filmé, avec la traîtrise fortement téléphonée, malheureusement, du pistolet, du pistolet dans le dos. Mais, mais pourquoi pas Ça fait partie des, euh, des trucs. Et je trouve que c'est carrément euh, euh, amené, en fait, ce combat. Dès le début, tu sais qu'il va avoir lieu. Quand le Mandalorian se présente devant la porte... Euh, je vous montrerai une photo juste ici. Euh, on a un on, on a, on a mando qui, qui, qui a son pancho qui lui tombe sur l'avant sur du bras, et c'est typiquement Clint Eastwood dans le Bon, la brute et le cruant. Ah, C'est blondin, ouais. ah, ouais, c'est <rire> blondin, blondin. Donc, euh, moi j'ai vu cette image, je me suis dit, ok, c'est bon, on va avoir droit à un. Je veux, enfin, je n'ai pas, dû... pas dit on va avoir droit, je me suis dit on va avoir un. Je veux un, un coup de pistolet réseau euh, comme ça. Ouais, bah, J'ai bien, ai bien aimé cette dualité aussi. D'un côté, tu as le duel de cow-boy dans ouais, l'allée centrale ouais, de la ville. Et de l'autre ouais, côté, ouais, tu as ouais, le jardin japonais avec ouais, les duelistes ouais, à l'épée, ouais. enfin aux armes blanches. Bah, euh, C'était vraiment bien pensé. On reprend, on reprend Kill Bill. Hein, on reprend Kill Bill 2 avec le duel ouais, final enfin, ouais. euh, dans le jardin euh, et tout. Quoi, hein. et on l'a déjà dit, Lucas n'a jamais caché ses inspirations. Lucas a toujours dit cinéma japonais et puis western. Mmh, mmh, ouais. mmh, mmh, mmh. D'accord. Bon, et eh ben écoutez, le montage est bien fait aussi dans le, ouais. Dans le combat. Ouais, voilà. le, le montage c est, est large, pas, pas trop de, pas trop de plans de cut à fond, donc ça fait pas trop clipesque, c'est bien quoi. Non, mmh. hein, tu vois, Filoni, il s'améliore euh, plus et, en plus. Quoi. Il bon. y a un respect. Il y a un respect, euh, juste pour apporter des précisions, de l'univers étendu à nouveau. Ce que j'ai apprécié, c'est quand on a lu le roman Asoka, on se rend compte que Asoka ne peut pas résister à aller, euh, à aller libérer les peuples primés sur différentes mmh. planètes. Mmh. C'est ce qui se passe dans le roman. On se rend compte qu'au début, elle se cache, mais elle ne peut pas s'empêcher d'aller euh, euh, redresser le droit euh, là où il se doit, où il y a des peuples primés. Donc, d'où cette situation euh, euh, dans, dans, dans, dans la série. Et à mon avis, euh, ça, ça lui coûtera cher à un moment. Ouais. Et, et, et juste pour, pour l'histoire, les sabres blancs, pourquoi sont-ils blancs C'est parce qu'effectivement, elle, elle, elle s'est refait des sabres en partant, en prenant les, en prenant les, les pierres d'un inquisiteur. D'accord. Donc des pierres qui étaient rouges. Ouais. et elle, par la force, les a euh, purifiés pour les et, et, et, et du coup, ça, les a, ça leur a donné une couleur blanche. Blanchie, ouais. ouais. ouais. Par, euh, en fait, elle est tellement pure, elle-même, qu'elle voilà, a purifié des, des, des, des pierres venant de, de sabres d'un inquisiteur, et euh, elle en a fait ces deux sabres blancs. C'était ouais. trouve... juste pour me la péter un peu. Moi, ouais, c'est bien. <rire> <rire> T'as raison. Moi, moi, moi, c'est marrant parce que il y a très, ré... très récemment, il y a deux... deux semaines, je me disais quelles pourraient être les couleurs de sabre. Et c'est vrai que le blanc, quand même, enfin, ça devrait, être... ça aurait dû être même la première des couleurs, quoi. Finalement, tu regardez la couverture de, du roman Ahsoka et vous avez le. Voilà. vous avez la l Ahsoka de maintenant qui est sublime. Avant vos conclusions, le, la fin, euh, l'attachement profond euh, du mandat. C'est qu'on en a pas parlé. Ouais. On n'a pas parlé, on n'a pas parlé du côté force quand même. Attends, j'arrive. Euh... Donc oui, il y a cet exercice de force qui ressemble un petit peu à un dressage de petit chien pour moi. Hein. <rire> Déjà, le fait qu'il s'appelle Grougou », goût ça me, ça m'a un petit peu choqué. Euh, Vas-y, euh, ramasse la baballe, ça m'a un petit peu embêté. Même si c'est vrai que bon, il a 50 ans, il reste petit. Donc il, est, il vient de Coruscant, hein, donc il était au temple, donc de toute évidence il a vécu la purge, qu'il a du mal vivre puisqu'il a, il a, il a blindé des choses dans son esprit. Il a donc commencé à être élevé euh, dans cet esprit de la force, il a donc été euh, initié à la force de toute évidence, ça s'est arrêté très tôt. Euh, à la fin on parle de ce lien qui, est, qui était évident pour tous les gens qui étaient de l'autre côté de l'écran, sauf pour lui. Euh, Mando se rend compte qu'il a un lien pour lui, qu'il a un vrai attachement pour lui. Quand il doit le, le, le donner, quand il essaye de le donner, il le laisse finir sa sieste en le berçant tout doucement dans son... C'est magique. Même bah, si lui dit, Même... à ce cas, lui dit, vous êtes un père pour lui. Même si, Même si ça peut paraître niant, moi j'ai trouvé ça magique. C'est l'effet Félodie, je ne sais pas, mais je trouvais ça magique. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Et puis le fait qu'elle bah, dise... Maintenant, je monte pas. Alors je sais que Kevin aurait aimé qu'elle monte dans le, dans le vaisseau et je vais te laisser développer ça. Mais moi je suis content qu'elle ne soit pas montée. Kevin, pourquoi il n'est pas <coughs> content qu'elle ne soit pas montée dans le vaisseau bah, Pour moi, le Supermando, il, il a un problème d'écriture de personnage. Il écrit Donc... trop. Hein. C'est surtout c'est qu'en fait, tout son trauma et tout ce qui était intéressant a été fait dans la première saison. Tout a été un peu trop balayé, je trouve, trop vite. Et maintenant, dans la deuxième saison, bah, c'est un facteur, quoi, qui mmh. emmène son, son colis. Et c'est là où je trouve que c'est pas euh, tellement cohérent. C'est qu'en fait, tout au long de cette deuxième saison, il veut pas lâcher le gamin. Mmh. Donc, d'un côté, il devrait être le père. Enfin, c'est tellement évident. Euh, le, le gamin, il lui sauve deux fois la vie. Mmh. Il voit son visage. Enfin, faut arrêter de. Pour moi, c'est bon, c'est son daron, ça fait... Mmh. ça fait longtemps. Et là, dans cet épisode, là, le personnage, tout à coup, il se dit « Ouais, non, en fait, j'ai un lien avec lui. » Enfin, je... je trouve que c'est un peu... Ben parce qu'il ne veut pas l'admettre. Ben parce qu'il ne veut pas l'admettre, c'est tout. C'est une fragilité qu'il n'a pas envie d'avoir. Ouais, ça... Mais la fragilité, toi, tu la, tu la crames depuis euh, des épisodes et des épisodes vu que lui-même, il dit « Je ne le lâche jamais, le gamin. Il reste toujours avec moi. » Donc, au, moment... au bout d'un moment, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi, je trouve, avec un perso. C'est comme... Dans, dans l'autre épisode, tu vois que euh, Super Mando, il mange et il se fait chier à garder son casque. Ouais, c'est très nul. J'ai cette scène, je me suis dit, mais enfin, pour moi, ça collait pas, quoi. Ouais, là, moi, genre, je suis d'accord. je suis d'accord. tu vois la faiblesse du personnage, eh ben, tu vois qu'il enlève son casque et qu'il est amoureux de ce gosse, quoi. Mmh. Et là, tu te dis, toi, ça va t'amener des emmerdes. En... Ah, C'est pas mal. J'allais te sabrer, puis là, tu m'as coupé les jambes. Donc, euh... <rire> donc, euh, okay. Nico, t'en penses quoi, toi, de tout ça euh, Le lien Ah oui, alors attends, je redonne la parole à, à Kevin. Le fait qu'elle ne monte pas dans le vaisseau Attends, attends, attends, attends, attends. Je, je termine avec, euh, avec Kevin sur le fait qu'elle ne ouais, monte pas dans le vaisseau. Plus j'aurais bien voulu qu'elle euh, qu monte dans le vaisseau, justement, parce qu'une série télé, ça marche surtout avec les personnages, il faut que les personnages, ils évoluent. Mm. En mettant toujours les deux mêmes persos, qui évoluent euh, bah, bah, extrêmement bah, bah, peu, vu qu'ils restent toujours en vase clos, mm. bah, ça fait que les, tes personnages, ils évoluent pas, c'est pas intéressant. Donc ouais, avec une ouais. Asuka, je trouve que ça aurait été bien d'avoir une, une association, justement, d'un Mandalorien des Jedi, qu'elle qu lui explique ce que c'était euh, qu'un Jedi, parce que ça aussi, je trouve que ça manque dans l'épisode, c'est... Pourquoi tiens, on ne se prend pas deux petites minutes où elle explique un peu Parce que c'est pareil, j'ai beaucoup aimé l'épisode, hein. on va croire que je l'ai détesté, mais pas du tout. Mais c'est pareil, il faut Bac plus 6 dans Star Wars, je trouve, de plus en plus. Mm. C'est mm. dommage. Mm. On aurait mis deux... deux minutes de plus à expliquer c'est qui Ahsoka, parce que nous, on, on la connaît. Quoi. Mm. Et une personne qui connaît pas la série se dit, c'est qui ce, ce perso ben moi, voilà, voilà, ben moi j'ai pris deux minutes pour expliquer à Céline euh, qui était Ahsoka voilà. et elle m'a dit qui, Tron « C'est qui, Throne Tu vois Dark Vador eh ben, C'est pareil. <rire> » C'est ça, je trouve. C'est un peu dommage. Tu vois. Ils auraient pris juste deux minutes de plus pour expliquer, tiens, pour, pour titiller, pour dire ah ben, « J'ai été l'élève d'Anakin Skywalker. » tu vois ben Ça aurait rajouté un petit truc. Alors tu vois, quand hier soir on en parlait et que je te disais j'aimerais bien qu'il y ait un épisode pour rien, c'est ça que je voulais te dire et que j'ai voilà. eu du mal à t'expliquer et que je t'ai mal dit. C'est que j'aimerais ai, bien qu'il y ait un épisode où il n'y a pas une quête à la con d'un village de merde à sauver, il n'y a pas un dragon mécouille à tuer, euh, il y a pas, euh, je ne sais quoi, euh, une base rebelle à attaquer. je voudrais qu'il y ait un épisode où on se pose, où on arrête de se tirer dessus, et je pense pas qu'on se fera chier nécessairement mais où on donne des clés. Et, et effectivement, il n'y a peut-être pas besoin de tout un épisode, mais ça serait bien que dans certains épisodes, il y ait une place qui soit donnée à ça, même si dans la temporalité de l'épisode, il y a ce passage où on est dans la forêt. Ça ressemble à la forêt de Yoda hein, quand même. Hein. C'est ah, aussi oui, oui. crade et dégueulasse que la forêt de Yoda. Euh, et où on prend un peu le temps de réfléchir à tout ça. Mais je suis d'accord avec toi, on n'a pas vraiment le temps d'insérer de, de, les persos. Et effectivement, alors moi, je suis content qu'elle ne monte pas parce que je trouve qu'elle n'a rien à faire avec eux. Mais je me dis qu'il serait peut-être effectivement temps que l'équipe s'étoffe un petit peu. Nicolas, du coup, toi, la, la relation d'attachement, et puis le fait qu'elle ne monte pas dans le vaisseau, tu as la ouais, parole. Je, ouais, non, ouais, bah vous avez tout dit. Hein. non Je suis, je suis assez d'accord. C'est vrai que... Euh, sauf, ton avis, gosse... sauf ton avis. On a tout dit, sauf ton avis. Non, mais oui, mais je, je, bon, mon avis se, se raccorde au vôtre. Mmh. Euh, C'est vrai qu'un peu comme un gosse, on a envie qu'Asoka monte, et puis qu'il voilà, y a une équipe qui se constitue. Et que ça apporte un peu de couleur dans le binôme, parce que c'est vrai que là, on... il ne se passe pas grand-chose. Même si à chaque épisode, on a développé le lien, Bon, ça y est, on a compris. Maintenant, ça y est, c'est officiel, il y a un vrai attachement entre les deux, et, et ils sont inséparables. Mm -hmm. Et oui, on aurait aimé qu'elle monte, mais elle ne monte pas, et bah, voilà, ils nous ont surpris. Bon, écoute, on verra. Euh, Est-ce que euh, ça ne fait pas un peu comme sur la chaîne Pierrot avec le jeu de rôle à force de promettre, de promettre, de promettre, de promettre, euh, ils vont être en galère pour faire. Parce que ah, euh, nous, nous, on va être en galère pour faire tous les jeux de rôle qu'on a promis aux gens. Mais alors eux, ils nous sortent Boba Fett, ils nous sortent des Mandaloriens, ils nous ressortent Cara et, et, et, et son pote. Euh, ils nous sortent Chippy. Waouh, wow, va falloir tenir la route. Quand... Et ils nous sortent Throne. Il ouais. y a un moment, euh, ça va se bousculer au portillon. Il y a toujours Papy Gideon dans le coin. Ça va être un grand bordel, euh, la saison 3. Ouais, Kevin, ouais. tu avais quelque chose euh, Bah disons que je me dis, attention, c'est que euh, ils peuvent avoir mis plein de miettes comme ça et pas les utiliser. C'est un effectivement Comme disait Nico, euh, tiens, bizarrement, ça sort euh, juste après le bouquin. Quoi. Mmh. Bah, ça peut vraiment être juste « Hey !»« Salut !»« penser <rire> <rire> à toi !»« Pas plus, quoi !» Et comme après, se laisser de la marche pour... Euh... Alors, et oh, c'est ouais, moi qui suis ignoble parce que j'ai dit du mal des Stormtroopers la semaine dernière <rire> Nicolas t'en penses quoi toi de cette ouais, Alors, je suis excité c'est euh, mon... mon bonbon là toutes les semaines et puis effectivement ils nous ont lancé plein de trucs on a été super content de voir bo super content de voir Ahsoka euh, super content de voir euh, le projet de Gideon qui prend forme et puis mmh, qui est mmh, super mmh. inquiétant mmh. On, a... on nous a parlé de Throne alors maintenant alors, c'est excitant, mais ça fait peur. Moi, ça me fait peur, parce que bah, ouais. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Et c'est ce que vous venez de dire. Ils ont lancé des pistes. Alors, Effectivement, flot, ils n'ont pas oublié de le montrer. Ça peut être une espèce de menace, euh, l'attente qu'on Qu va nous faire peser pendant euh, six saisons. Mais euh, euh, voilà. Maintenant, les gars, il va falloir être à la hauteur. Alors, heureusement, il y a Filoni. Mmh. C'est ce que j'ai envie de croire. Et, et j'ai confiance dans le bonhomme. Alors... C'est pas non plus un super héros, il hein. Faut relativiser tout ça. Hein. Mais on parle entre fans, hein. Oh, ouais. Donc, on... moi, je laisse exploser mon, mon excitation. Et euh... donc voilà, il y a un mélange de bah, d'excitation et d'inquiétude maintenant, parce que c'est trop. Ça allait trop vite tout d'un coup là. Ok, le. Alors attendez, il y a ma fille qui rentre. Je vais lui dire qu'on fait juste encore deux minutes. J'en ai encore pour deux minutes. Tu me montreras après, chérie, j'en ai pour deux minutes, mais vraiment, tu fermes la galo. porte, mon cœur, tu fermes ça la porte, compte. mon cœur, et je te dis quand j'ai fini, d'accord La vraie vie de Pierre-O. Ouais. <rire> bon, du coup, euh, pour conclure, Nico, ton top et ton flop euh, mon, mon top, je vais pas dire Ahsoka parce que c'était une évidence, c'est l'ambiance de, de l'épisode. Mmh. J'ai kiffé la musique, le, les visuels, les prises de vue rectilignes, équilibres. Enfin, c'est cette espèce d'hommage au, au film de Sabre. Mmh, mmh, enfin, c'est comme mmh. ça que je l'ai perçu. Mmh. Ça, c'était mon top. Mon flop, c'est... Euh... Waouh, j'ai du mal avec les flops, hein, quand même. <rire> ah ben, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, hein, te force pas, hein. c'est ton anniversaire, c'est fait, allez, allez <rire> c'est pour moi, pas de flop le pour aujourd'hui. Si, le si, le, euh, dans le flop, Asoka est pas, l'animation d'Asoka n'est pas assez tonique, mais euh, à côté de ça, voilà, c'est du live action, c'est pas... Hmm. C'est ouais, vraiment est tout. Bien plus dans le Ouais, c'est une fille, Asoka, c'est un ninja, quoi, hein, donc, hmm. Euh, hmm. bon là, euh, c'est chouette quand même, mais euh, j'aurais aimé avoir le truc, waouh. Wow. Et euh, bon, dans les combats, ils étaient beaux, mais c'était pas waouh. Bon, voilà. Moi, moi j'ai pas la référence, j'ai pas beaucoup de références avec elle euh, à Anime, je reviendrai après. J'ai pas eu cet effet de manque de waouh. Hein. Je veux dire, elle, elle est badass. Euh... Kevin, voilà. top et flop bah, Top, euh, moi, je peux dire que Asoka, voilà. Mmh. Tout ce qui a un rapport avec Asoka, euh, j'ai kiffé. Mmh. Flop. Et flop, euh, bah, euh, Super Mondo. Ouais. Alors, pourquoi je l'appelle Super Mondo Parce que le saint, on ne l'a pas dit. Mais son armure tient le coup contre un coup de sabre laser. C'est le Pescar. Voilà. Je ne sais pas si bon. historiquement le Pescar est capable de faire ça, mais voilà. Bah, bah, Visiblement, nous, là, on, je ne vais pour, pas le pour, savoir. Me dise, dans les commentaires, si quelqu'un peut me dire comment on fait pour le buter, mec. Hein. <rire> que, hormis un coup de missile euh, d'un vaisseau spatial ou d'un tiers d'un turbo laser. Euh, Poison, ah, gaz. Il, faut, il faut faire comme les samouraïs, il faut taper là où il n'y a pas d'armure, et il y a plein d'endroits où il n'y a pas d'armure. Euh, de toute évidence, euh, je crois que Django Fett se fait royalement décapité. Donc c'est que ça passe... Est-ce qu'il avait la même armure Est-ce qu'il avait le même J'en sais rien, mais euh, là, là, euh, personne n'en a de l'armure. Voilà. Ben, ouais, il ne faut pas oublier qu'il était dans un bid euh, rempli d'acide et... Il a beau avoir un futal classique, voilà. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Donc, ça, c'est moi qui dit. Ça, c'est Star Wars, les gars. C'est Star Wars. C'est important, les images. J'ai un peu peur de me dire comment ils vont faire avec ce perso que je trouve un peu... Non, mais c'est comme Caradun, si tu veux. C'est la magie de Star Wars. J'ai de l'espoir que le mof trouve une solution pour le flinguer. <rire> Carrément, toi, tu as vu qui crève à la fin. Bon, moi, mon, mon... je commence par le flop. Euh... Ah, Sokatano, je la trouve trop anime. Voilà, je trouve qu'elle fait trop dessin animé. Elle, a... Elle est trop propre pour moi. Euh, ça m'a me... ça un peu gêné. J'aurais aimé pour quelqu'un qui est expatrié, perdu dans une forêt qui a cramé avec des animaux tristes comme pas possible, qui sont vraiment le reflet de la nature en opposition à l'industrie. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus, un peu plus hippie. Euh, à mon goût, je la trouve trop propre. Voilà. Euh, sinon, le personnage est, sinon le, le, le top, mais c'est tout le reste. Euh, moi, tout simplement, je pense que ce, cet épisode, il a, euh, il a, il a fumé des, des, des longs métrages de Star Wars sans problème, et euh, je pourrais le classer dans mon classement de film. Voilà. Et dans mon classement de film, euh, bah, il irait, euh, il irait après. Euh, il ira après euh, Rogue One et, euh, et, euh, et l'Empire le, euh, Contre-Attaque. Voilà. je pense vraiment, Franchement, j'ai vraiment euh, kiffé l'ordonnancement de l'épisode, le personnage. Il y a quand même des moments où Shippie reste Shippie, où elle a le petit regard qui va bien. Et euh, de ce côté-là, l'équilibre est vraiment, vraiment top. Voilà, on en finit. Merci messieurs. Merci, Merci pour euh, votre dispo euh, matinale et même pendant les jours d'anniversaire. Hey. Euh, <rire> euh, euh, euh, euh, euh, on vous dit à tous à très bientôt. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Mais je pense que c'est dithyrambique. N'oubliez pas de fêter l'anniversaire de Nico parce qu'il le mérite. Donc à chaque fois que vous mettrez un commentaire, non. je veux un anniversaire. Moi ouais, Je suis lourd dingue. Ouais. Je crois que je l'ai prouvé la semaine dernière que je l'étais. On vous souhaite de bons jeux et beaucoup de bons jets. S'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face. Et puis surtout, ben, de kiffer finalement euh, cette série, parce que ben voilà, ça y est, ça commence à, à avoir les, les retours qu'on attendait. Et, et, euh, et là, c'est plus du fanservice, c'est du grand art. A très bientôt à tous. Merci. Ciao les gars. Ciao. Ciao. Ciao.